Hey, hey. Bienvenue pour, cette, pour ce petit tuto. Donc voilà, c'est la petite forge que j'ai fait, j'ai réalisé à 2 euros. Voilà, avec un trou là, pour mettre le brûleur. Ça rentre dedans, j'en ai fait un derrière. Ici aussi, pour en mettre un deuxième. Donc comme vous vous souvenez pour le couteau que j'avais préparé. Voilà. Donc, comme j'avais pas de forge j'en ai fait une. Je vous ai fait un petit plan hein. donc en fait euh, c'est du bloc hitong e ou du bloc cellulaire Et, euh, moi je les ai achetés abîmés donc je les ai eu à 50 centimes pièce donc les dimensions donc là on a 34 cm de long sur 22 large faire trois pièces une une deuxième qui va sur, euh, sur elle-même pour avoir l'épaisseur pour pouvoir mettre le brûleur puis on a deux pièces de 7 cm sur 34 de là où j'ai fait évidemment à la scie un écart dedans pour quand je mets le brûleur tout part vraiment comme il faut et puis on doit finir avec une de 20 sur 17 qui va finir ici à l'arrière pour fermer la forge donc voilà c'est un peu tout simple et comme euh, voilà j'ai fait une forge hein, bah, je vais bientôt me relancer quelques exemples les petits exemples que j'ai déjà dessinés. je vais recommencer je vais commencer à faire un couteau mais en partant cette fois ci du métal vraiment vraiment vraiment donc on verra ce que ça donne donc je vous invite à rester sur la chaîne et puis euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné j appuie sur la petite cloche et puis comme ça tu auras les nouveautés, et puis tu verras certainement la réalisation du nouveau couteau, mais ce ne sera pas tout de suite. J'ai encore une sortie à vous montrer avec une très belle trouvaille. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.